Bonjour tout le monde, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la place des adjectifs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un adjectif Un adjectif apporte une précision au nom qu'il accompagne. Exemple, on a visité une église magnifique. Alors ici, j'aurais pu dire aussi on a visité une église et on n'a pas d'informations supplémentaires sur l'église. On ne sait pas si l'église est magnifique ou pas. Oui. Alors que si je dis on a visité une église magnifique, on a une information sur l'église. Oui, elle est magnifique. Maintenant, la question qui se pose est où placer l'adjectif en français est-ce que tous les adjectifs en français se placent après le nom, comme dans cet exemple Non. En général, les adjectifs qui ont plusieurs syllabes se placent après le nom, comme magnifique. D'autres exemples, une ville moderne, un travail intéressant, des personnes âgées, un enfant turbulent. Vous voyez que dans ces exemples, l'adjectif est placé après le nom. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, les adjectifs courts et fréquents, les adjectifs qui n'ont qu'une syllabe ou deux et sont fréquents oui et sont employés, souvent se placent généralement avant le nom. Exemple, un beau pantalon, une jolie fille, un petit souci, la première semaine, le jeune homme. Dans ces exemples, l'adjectif est placé avant le nom. Alors, comment savoir quel adjectif est placé avant ou après le nom Alors pour ça, je vous ai composé une comptine, oui, que je vais vous chanter et si vous apprenez cette comptine par cœur, vous saurez que les adjectifs qui sont listés dans cette comptine sont toujours placés avant le nom et donc le reste est placé après le nom. Alors attention, la liste de ces adjectifs n'est pas exhaustive, oui, mais ce sont euh, des adjectifs qui sont employés très souvent, oui. La plupart des adjectifs placés avant le nom se trouvent dans cette liste. Alors, si vous êtes prêts, on peut commencer. Gros, même, long. Joli, petit au grand. Mauvais et bon. Premier, jeune, vieux.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 Alors, si vous apprenez cette contine par cœur, alors vous allez maîtriser la majorité des adjectifs placés avant le nom. Vous avez remarqué que j'ai mis la forme féminine des adjectifs entre parenthèses, oui. Alors, je ne vais pas parler de l'accord des adjectifs dans cette vidéo, ce sera pour une autre fois. Et concernant l'adjectif premier... Cette règle est valable pour tous les adjectifs numéros ordinaux. Donc pour deuxième, seconde, cinquième, dixième, trentième, cinquantième, etc. Vous connaissez par exemple la seconde guerre mondiale. Ici l'adjectif second est placé avant le nom guerre. Ou bien on peut dire aussi la cinquantième semaine de l'année. Faites attention aux adjectifs beau, nouveau et vieux. Quand ils sont placés devant un nom masculin qui commence par une voyelle ou un H muet et est au singulier, alors ils changent de forme. Par exemple, beau devient belle, oui, un bel appartement et non un beau appartement. Oui, ce n'est pas correct. Vieux se transforme en vieille, exemple, un vieil homme. Et nouveau devient nouvelle avec un seul L. Exemple, un nouvel ami. Oui. Enfin, certains adjectifs se placent avant et après le nom et changent ainsi le sens de la phrase. Mais ça, c'est une thématique qu'on va voir dans une autre vidéo. Et voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo concernant euh, la liste des adjectifs placés avant le nom vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et euh, n'hésitez pas à partager la vidéo avec euh, votre famille, vos amis et connaissances et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous